Vous les amis j'aime bien découvrir et vous proposer des marques qui ont un bon rapport qualité prix au niveau de leurs produits notamment dans tout ce qui est audio je vous en avais déjà présenté dans la chaîne aujourd'hui je vais vous présenter encore une nouvelle marque qui permet de rendre accessible à tous l'audio cette marque c'est Ledwood nous allons découvrir ensemble trois produits de Ledwood une paire d'écouteurs une paire d'enceintes et une paire d'écouteurs enceintes oui d'écouteurs enceintes hybrides et je vais aussi vous proposer de gagner ces trois produits via un concours sur mon insta je vous je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Après plusieurs jours d'utilisation, qu'est-ce que vaut ces produits C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par une petite présentation de ce qu'est Ledwood. C'est une marque française créée en 2016 qui, à la base, avait été connue pour avoir donné une nouvelle version moderne aux jukebox. Avec le Bluetooth, avec les prises USB. Puis, depuis 2018, Ledwood a élargi sa gamme de produits audio aux écouteurs, aux enceintes et aux hybrides enceintes-écouteurs. J'ai donc avec moi trois produits que j'ai sélectionnés de la marque Ledwood, que j'ai appréciés. Commençons par découvrir les écouteurs. Je vais vous présenter les écouteurs Capella de Ledwood. C'est des écouteurs disponibles à 32,90€. Rapport qualité-prix assez intéressant. Des écouteurs intra, qui se présentent sous un design assez sympa aussi. Classique mais sympa, ils se mettent facilement, le maintien est agréable, facile d'appérage ils permettent surtout d'avoir de la qualité à ce prix là. Car ces écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2, oui la dernière version du Bluetooth qui permet une meilleure portée et surtout une meilleure transmission. En plus de ça comme indiqué sur la boîte, ils vont être compatibles avec l'assistant vocal et on va pouvoir naviguer sur les écouteurs via une commande tactile L'appairage est assez simple Lorsque ça clignote comme ça Il suffira d'aller les chercher dans le bluetooth De cliquer et le tour est joué Les écouteurs sont prêts à être utilisés Ils sont compatibles Android et iOS On peut via eux par exemple faire 10 Siri Et parler à notre assistant vocal Et ont un son tout à fait correct pour ce prix Les écouteurs la possèdent des membranes en polymère très souples, Reproduisant à la perfection les sons graves L'autonomie de l'ensemble c'est 9 heures, c'est une autonomie assez basse, néanmoins le temps de chargement est assez rapide, 1 heure, et la recharge est en USB-C. Ce que j'ai apprécié dans l'utilisation de ces écouteurs, c'est bien entendu le rapport qualité-prix, mais surtout voilà la possibilité de continuer à utiliser l'assistant vocal et surtout le rendu des basses à ce prix-là. Parlons maintenant du deuxième produit qui m'a assez surpris. Le deuxième produit qui m'a surpris lorsque je l'ai découvert, c'est l'hybride Ledwood Versa. Pourquoi hybride Parce que, à première vue, c'est une petite enceinte portable. C'est assez intéressant, elle est compacte, les finitions sont très belles, mais ça va aller au-delà de cette enceinte nomade. Car lorsqu'on va soulever le couvercle, on va avoir des écouteurs intra-auriculaires sans fil. On aura donc, dans un même produit, disponible à 34,90€, une paire d'écouteurs et une petite enceinte. Ça va être un compromis entre une petite enceinte et une paire d'écouteurs. Ce sera une enceinte d'un point, elle n'a pas non plus un son extraordinaire, mais elle permettra par exemple d'être posée dans la salle de bain, lorsqu'on va prendre son bain, prendre sa douche, etc. Puis ce qui est sympa, c'est qu'on peut facilement du coup switcher sur les écouteurs et on entend le même son qui était. Il n'y a pas besoin d'appairer l'appairage pour l'enceinte puis les écouteurs, c'est la même chose. Je ne sais pas si ce type de produit peut être utilisé dans le quotidien de tout le monde, mais dites-moi si vous voyez une bonne utilité à cette enceinte hybride. L'autonomie des écouteurs en continu est de 5 heures. Celui de l'enceinte, 14 heures. Et vous allez pouvoir recharger jusqu'à 13 fois les écouteurs avec du coup la batterie de l'enceinte. Car oui, ça reste du sans fil chargé en USB-C. Donc ça peut être vraiment sympa pour même amener, voilà, si vous allez sur la plage, vous la posez. Ça va pas faire autant de bruit qu'on va voir que cette enceinte là. Mais c'est super intéressant comme concept. Le temps de chargement de l'enceinte est de 2h30. Et le temps de recharge des écouteurs est de 1 heure. Finissons avec le troisième produit, la grosse enceinte, qui sera bien entendu aussi à gagner. Je vous donne rendez-vous sur Insta, je vais vous en dire plus dans quelques minutes. On va parler de l'enceinte Xtreme 180. Là encore, on est sur un produit avec de belles finitions, une bonne technologie, des petites couleurs, voilà. Ah, sincèrement, elle est vraiment sympa avec une qualité prix présente et surtout, un prix très bas. 49,99€ pour cette enceinte qui va vous faire, du coup, une ambiance colorée à la fois. Aussi, vous allez pouvoir attacher une sangle qui est vendue avec pour la transporter et un son tout à fait correct à ce prix-là. C'est vraiment plutôt pas mal. Moi, je suis content que l'enceinte ne cherche pas à cracher beaucoup, beaucoup, beaucoup non plus car au moins elle garde une qualité constante au niveau du son, le son reste correct du bas volume au haut volume on va retrouver aussi sur cette enceinte différentes commandes, toujours la commande vocale qui va nous permettre de parler à Siri directement en appuyant sur ce bouton ici un mode pour pouvoir switcher entre la radio, le bluetooth etc bouton play, plus, moins volume etc etc bref vous l'aurez compris c'est quand même quelque chose de très plaisant pour ce prix pour aller un petit peu plus en détail sur ses caractéristiques techniques c'est une enceinte ipx6 ce qui signifie qu'elle est résistante aux fortes éclaboussures à la pluie et aux projections de grosses particules comme le sable elle peut donc être un allié pour la plage pour un dîner un barbecue peu importe mais pour cet été je vous l'ai dit la possibilité de parler à Siri directement via cette enceinte ou alors un autre assistant vocal et au-delà de ça elle a une autonomie jusqu'à 5h30 pour un temps de recharge de 1h30 pour vous donner un ordre d'idée elle mesure 28,3 cm sur 12,3 cm de diamètre les points personnellement que j'ai apprécié sur cette enceinte c'est bien entendu aussi le rapport qualité prix mais aussi le design avec les petites LED colorées sur les côtés et le son constant de qualité correcte pour ce prix là. Voilà les amis vous l'aurez compris grosso modo LEDWOOD c'est une marque française parce qu'on va pouvoir retrouver des produits à peu près aux même gamme de prix mais c'est souvent des marques asiatiques là on est sur une marque française qui se donne pour but du de démocratiser la technologie audio et la rendre accessible à tous. Ces produits, je vous l'ai dit, ils sont à gagner. Pour les gagner, ça va être assez simple. Vous allez aller voir le post Insta du concours, le post Insta Ledwood avec les trois produits. Il vous suffira de liker la publication, de taguer deux de vos amis et d'aller vous abonner à la fois à mon Insta et à celui de Ledwood. Il y aura trois gagnants un pour l'enceinte, un pour les écouteurs sans fil et un pour les écouteurs hybrides enceinte sans fil. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus à me poser des questions en commentaire j'y répondrai en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne